J'ai vu sur moi sur moi J'ai vu sur moi que du high J'ai vu sur moi Après j'ai de J'ai vu sur moi que du Après le chopper en caption J'rappe de rocks so en me, ça fait pas de lies en so me. J'ai vu sur moi que du ice en so me. Après le choper en tâche mm -hmm. Ça fait pas de lies nice, so en me. Après le choper en tâche J'rappe mm -hmm. de rocks en so me, j'ai vu sur moi que du ice en so me. Je sais ce que ces mauvais on se mette ou. La semaine avant que le jour se laisse Ma belle, j'ai le cœur, je l'ai, depuis ces soirs d'hiver près de la tu soigné comme le reste, d'ici à sa jusqu'à Los Angeles Ma paix entre ses lèvres, ma guerre couleur est belle, je peux plus jouer l'est. J'ai grandi en bas et j'ai tout vu du bas pour la bac, je suis comme petit du bloc. Je peux pas quitter bar avant d'y arriver, j'peux pas décharger mon, mon club. Trop tard pour changer de camp, esquivez la cam, c'est pur et la dope. Changer de camp, la cam, c'est pur et la voix. J'ai grandi en bas et j'ai tout vu du bas pour la bac, je suis qu'un petit du bloc. Je peux pas quitter bar avant d'y arriver, je peux pas décharger mon bloc. Trop tard pour changer de camp. C'est pur et de rock sur moi, fais pas de l'œil en moi, sur moi, que tu es en moi, tu es à moi, tu es à moi, tu es à moi, tu en moi, moi, tu moi, tu tu es en moi, après le souper en cache